Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Tu le sais, c'est la Ligue des Champions aujourd'hui. De toute façon, j'ai déjà fait ma vidéo sur CR7. Ce qu'il a encore fait ce soir, c'est incroyable. Tu peux aller voir, c'est juste après. Mais là, là, on va parler de Chelsea et la Juventus. C'est incroyable, là, ce qui vient de se passer. Messieurs, dames, on vient d'assister à une humiliation totale de la Juventus. La Juventus, ce club historique qui a vu tant de grands joueurs passer. des Del Piro, Pirlo, euh, Nedved, Zidane et j'en passe. Hein Là, aujourd'hui... La Juventus se déplace sur le terrain de Chelsea et se mange des quatre balles dans la tête. Mais vous êtes un club historique ou vous êtes un club lambda? Je comprends pas. Vous voulez venir jouer en Ligue 1? Parce que là, c'est pas croyable de se manger un 4-0 comme ça. Et en plus, vous avez rien proposé dans le jeu. Vous avez Alvaro Morata qui est un bon attaquant. Le mec, il n'arrive pas à avoir des ballons dans la surface. On lui donne des ballons trop tard, euh, je ne sais pas quoi. Vous faites du grand n'importe quoi. Donc, c'est ça la meilleure équipe de la Série A hein Vous dites que la Ligue 1, c'est nul. Mais c'est ça la meilleure équipe de la Série A Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais non, on se mange pas des, des 4-0 comme ça. Comportement, messieurs-dames. Hein Et en plus, toi, tu te fais appeler la vieille dame. Et bien là, on a vu que tu étais vraiment une vieille dame sur le terrain. Alors là... T'étais étais même très très vieille. Tu n'arrivais pas à courir, euh, les passes, euh, t'étais tout le temps en retard. Euh, désolé, messieurs, euh, je suis un petit peu faible en ce moment. C'est comme ça que tu courais sur le terrain. Non mais concentre-toi, deviens une jeune dame. C'est quoi ça, là? Ouais, la vieille dame, là là, là, je ne sais pas quoi. Non, là, aujourd'hui, vous aviez vous avez été trop nul. Hein? Trop nul. Et même, je pense même. Que vous étiez au maximum de vos capacités, mais que Chelsea est beaucoup trop fort. Tu vois ce que je veux dire On va pas se mentir. Ce que bah, que ce que Tourelle a réussi à faire avec Chelsea, c'est incroyable. Le mec, hein, il a une équipe qui est construite comme un comme un bunker. Le, le c'est un bunker ça. Non mais c'est c'est c'est n'importe quoi. C'est un bunker avec des roues. Tu vois, le, tu peux lui balancer des, tout ce que tu veux. Le truc, il est incassable. C'est trop solide, Chelsea. C'est n'importe quoi. Oh là là, une assise défensive. Bien. Les joueurs n'ont pas peur d'aller vers l'avant. Tout le monde prend le patin de tout le monde. Non, mais Chelsea, là, ce qu'ils sont en train de réaliser depuis un an, c'est n'importe quoi. Champion d'Europe, là, ils sont en train de dire que ouais c'est nous qui avons la coupe et on défend notre titre. Et en plus de ça, messieurs, dames, ils sont en train de jouer depuis à peu près un mois sans leur attaquant. Et ils ont toujours pas perdu. Parce que je vous, je vous rappelle que Lukaku, il n'est pas là. Et Timo Werner, à part aujourd'hui, lui, il marque pas de but. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est aujourd'hui, il s'est dit, bon, bah écoute, c'est une vieille dame. Euh, ce serait bien de me relancer. Parce qu'avant, j'étais un très bon joueur. Je marquais plein de buts. Euh, on m'a acheté quand même pour un certain billet. Donc, il faudrait que je commence à rentabiliser. Tu vois Il s'est dit ça peut-être un an et demi plus tard. Mais là, ça commence à devenir du n'importe quoi. Si même lui, il se met à marquer là. Hein Comment on va faire pour arrêter Chelsea Qui est-ce qui va les arrêter Là, pour l'instant, je vois pas d'équipe qui peut les arrêter. Euh, à part le Bayern et encore... hein parce que là, l'assise qu'ils ont sur le terrain, hein, comment ils occupent tout le terrain? Comment ils, comment chaque joueur se retrouve facilement entouré de quatre joueurs? Hein? J'ai rien, j'ai jamais vu ça. Dès que le joueur, il a le ballon, boum, il est entouré de quatre joueurs. Ouais, tu vas où? Tu veux fais quoi? On dirait, il arrive dans un, dans, dans, dans un autre quartier. Dans un quartier qu'il connaît pas, et il arrive comme ça, il marche, et tout, il voit les filles. Eh, hey, salut! Et voilà, tu te fais entourer. Chelsea, il joue comme ça! Ah non, mais là, moi, ça me fait peur. Hein. Franchement, comment je vois Chelsea euh, jouer? D'ailleurs, j'ai même peur, parce que vous le savez, demain il y a Manchester City qui reçoit euh, le Paris Saint-Germain. Et Manchester City aussi, c'est très costaud. Hein. De toute façon, là, cette année, hein, on va pas se mentir. Hein, le Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea. C'est. J'ai l'impression que c'est un cran au-dessus. Hein. Ah là là, sur le niveau européen, j'ai l'impression que ces quatre équipes là, ou ces trois équipes, je sais plus, je sais plus combien j'en ai nommé, mais là, c'est hardcore, là, c'est n'importe quoi comment ils jouent. Les ballons, ils vont n'importe où. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Messieurs, dames, c'est absolument joli. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ceux qui, qui, ont, qui ont fini de regarder les matchs, là, euh, je crois que Colanta, c'est pas encore terminé. Je vais aller guetter ça.